Salut tout le monde, on se retrouve pour une... un nouvel épisode sur European Size 4. On joue toujours avec les Ottomans. Petit point sur euh, l'avancée mondiale. J'ai oublié des soldats ici, heureusement que je m'en rends compte. Oh yeah, ils sont hors euh, truc. Et je me suis rendu compte que j'avais des séparatistes nitréens de ce côté-là. C'est un fort de niveau 2. Ils sont 7000, donc à tous les coups, à eux tout seuls, ils vont permettre d'aller là-bas parce que j'ai un peu zappé l'étape euh, relier les provinces de la Hongrie avec le reste de mon territoire. les Hongrois, ils peuvent passer chez moi. A priori, ils peuvent passer chez moi. Nous n'avons aucun diplôme. Il n'a pas besoin d'accès spécifique en cas de relation proche ou si nous avons le même sujet. D'accord. Bon. Euh, le Danemark euh, gagne sa guerre contre la Moscovie et je me demande si la Pologne non a rejoint juste la guerre du Danois du Danemark euh, je crois qu'ils n'ont pas l'accès chez moi, ça se trouve il y a des moscovites bloqués de l'autre côté, je n'en sais trop rien, euh, je viens de lancer la guerre contre le Gujarat qui implique Delhi et Transoxiane. en théorie il y avait Bahamani aussi ce qui faisait vraiment beaucoup, heureusement ils sont pas là euh, je mets juste à espérer, non c'est bon si jamais ils avaient eu des corps euh, ici j'aurais pas pu revendiquer les oh, légitimer les territoires euh, tranquilles euh, on a beaucoup d'armées de ce côté-là, je me demande si on va pas juste refocus Delhi en tant que euh, les plus faibles, disons. Notre va venir et pendant ce temps-là, occuper quelques provinces du Gujarat. On les refait tomber et puis voilà. Oh, ça se rebat là, Afghanistan. Cette fois-ci, on est du côté de l'Afghanistan. Ils ont gagné, ils vont peut-être libérer leur territoire. Euh, j'ai la transoxiane à faire tomber aussi. Que j'ai pas mis en co gérant pour éviter d'avoir euh, la Moscovie dans la guerre. Mais a priori, c'est possible que la Moscovie se considère comme trop embêtée pour intervenir dans la guerre. Donc ça se trouve, je pourrais attaquer Nogai. Oh, ce serait le moment pour attaquer Nogai aussi. Le truc, c'est que si je fais 10 guerres à la fois, ça va pas le faire. On refera une guerre contre la Transoxéane et Nogai, euh, chacun de leur côté tout seul à mon avis. Vu qu'on est beaucoup plus fort que Delhi j'en profite. Alors, une armée pour ce fort. J'ai envie d'attaquer Nogai. Je sais pas combien on est de sur expansion. Pas assez. Non, le mieux ce serait peut-être que je sorte la Transoxéane en leur prenant des provinces. Vivant en Taras. Taras. <rire> Je viens de m'écouter et de me rendre compte que ça, ça, ça, ça pouvait être pris comme une insulte. Prenons la province. Euh, objectif de guerre. Ah, il retourne en Taras Ok, bon, on les suit. Thalas Fin du siège de Lahore Fin du siège de Delhi Delhi, je sais que je vous ai déjà pris Beaucoup d'argent mais il semblerait que vous, vous ayez à nouveau perdu Ah je peux prendre des territoires sur Delhi sinon Est-ce que ça m'intéresse Peut-être que je peux prendre une province Et demander moins de sous on va faire ça. Une province de coton, 55. Donc si je fais la paix rapidement avec la Transoxiane, on va siéger sa marquante du coup pour arriver à cet objectif euh, le plus vite possible. Il reste que deux pays, c'est ça. temps de commencer à les siéger doucement. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé niveau les rebelles là-bas ah, On est toujours en okay, j pigé. Voilà, normalement il ne pas gagner. Après Bukhara. Je me demande si Sand n'est pas en train de faire le siège, on dirait pas. Le général 2 étoiles il a pas des super capacités en siège par hasard. Pas de super mais il a quand même des bonnes capacités donc on va l'envoyer vers le, vers le fort de là-bas. Sauf si ça tombe aussi, non, c'est pas tombé. Mes armées ressemblent un peu à n'importe quoi. Peut-être qu'à un moment je les referai plus jolies. En attendant, tant pis. Oh là, ils se sont fait attaquer par le voisin. Et pas mal de provinces On pas se les faire piquer peut-être qu'ils ont attaqué pour euh, Kalinar mais ah ils attaquent Delhi d'accord pour le Padoab il y avait les jaunes pour pendant longtemps elle a disparu probablement mangée par euh, ses trois voisins le Kalinar, c'est un pays indépendant, allié à Delhi, qui n'est ne... pas forcément trop gros pour être vassal. Mais il est en guerre contre Bahamani et Bengale. Ils sont alliés en fait. Ouais. Ça, ça va peut-être me poser quelques soucis. On verra bien. La Transoxiane, je pense qu'ils sont bien perdus. J'ai revendiqué des territoires comme ça. Je crois que celle-là elle est énorme. Il faut pas la prendre. La Transoxiane traîne, elle veut pas me céder quelques provinces. Comme moi je veux bien tout ça. Peut-être pas les provinces là-bas. Par contre avoir un contact avec des lits par là. Je dis pas non. que je transforme leur pays en, en, en débris je pense qu'il faut que le siège tombe et après on n'en parlera plus après 84 de score de guerre si on en parle encore j'ai revendiqué beaucoup de provinces je me dis autant prendre les provinces que j'ai revendiquées plutôt que d'autres qui me coûtent euh, celle-là, par exemple. façons l'offre. Ah non, ça me coûte forcément. Parce qu'ils ne sont pas en belligérants. Oh, cette province, elle est énorme. Ces deux-là, elles sont très grosses. Ils acceptent pas ça. Ils ont un... un souci de... de vision. Je peux si gérer l'entièreté de leur pays, mais j'en ai pas tellement envie peut-être une histoire de durée de la guerre aussi euh... ah j'ai le choix Danemark a rejeté l'accès oh, yeah il a fait des conquêtes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 provinces à peu près euh, regardons Puisque ça a un impact jusqu'à la fin de la partie Regardons en commerce Bien commerciaux Non pas ça Non plus Peut-être économie C'est pas ça que je voulais Un tableau Peut-être ça Non, ça, ça m'a l'air super grand. C'est pas ce que je veux. Euh... Ressources stratégiques, c'est ça. Premier producteur, le coton. Donc, pour... Regardons plutôt ma part de marché. La laine, j'ai une part de marché de 20%. C'est beaucoup. Et le coton, je ne l'ai pas vu. Il est là. J'ai 11%. Donc j'ai quand même beaucoup plus de laine que de coton. Euh, Est-ce que... Ouais, j'ai beaucoup de provinces productrices de laine. Et là-bas, ils ont beaucoup de provinces productrices de coton. Pour l'instant, j'ai beaucoup plus de laine. Donc on va... Est-ce qu'on interdit Non, ça me fait des malus jusqu'à la fin de la partie aussi. Non, donc on va accepter le... la concurrence du coton et prendre des provinces indiennes euh, ce qui me permettra de contrebalancer donc moi je voulais faire la paix avec la Transoxiane d'abord ce serait chouette qu'ils se rendent ils sont peut-être pas ah, ils sont à élever oulala je comprends pas comment ça se fait apparemment ils sont enthousiastes pour la guerre Si j'ai toutes leurs provinces importantes mais à part ça on vais mettre avec Ferrari A priori je les attaquerai pas de sitôt On a une armée qui va Il est, c'est pas là où j'étais y avoir un peu plus pour plus de province Non mais écoute, j'arrête par là J'ai pris le fort, yes Alors je crois que je peux plus, si je peux passer et vous, vous allez aller là. J'ai beaucoup de forts là. Ces deux-là, ils doivent coincer le chemin. Et celui-là, ce chemin-là. Peut-être celui-là, c'est le moins utile. Ouais, virons-le. Refuser. L'ordre tonique peut mourir. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Ah, et il y a des territoires pour la Pologne aussi. Bien. Ça fait une Moscovie plus faible, euh, je suis pas contre. Bon, la transoxiane est en moyen. On a pas mal de scores en plus. Ici on touche des lits. Ouais, c'est une bonne façon de le toucher. Plus, euh, plus, plus, plus, plus, bah, mais on va ça, se contenter de ça. Alors si je peux demander un truc à 10, demandons la fin de l'alliance avec eux, ou leur no guy? garantie, ouais on peut leur demander de couper la garantie, voilà. Là, bah, du coup, nos gars ils se retrouvent complètement isolés, géographiquement et diplomatiquement. A priori, leur compte va bientôt être réglé. Ben, C'est pas moi qui ai le contrôle, C'est l'Afghanistan. Alors, on a légitimé plein de provinces. On est à 40%. Est-ce qu'on peut se contenter de demander 60% donc, s'il y a des provinces. Mince, elle est occupée par un autre pays. Il faudra nécessairement que je leur refasse la guerre. 42, 53. Alors, ça m'arrangeait d'avoir des ponts. Là, je prends 61. Et j'ai 39. L'Afghanistan ne veut pas faire la paix sinon. Fin du Derchimé. Au milieu du XVIIe siècle, le Derchimé arrivait à, à sa fin dans l'histoire ottomane. La classe des Umera, en plus d'être trop nombreuse par rapport aux postes disponibles au service d'État, dispose maintenant de nouvelles sources d'approvisionnement en hommes, notamment des esclaves venus d'Abkhazie, de Circassie ou de Géorgie. Les génissaires, eux aussi, avaient depuis longtemps commencé à recruter au sein de la population musulmane de l'Empire, rendant dès lors le Derchimé obsolète. Si des levées occasionnelles eurent encore lieu jusqu'au tournant du 18e siècle, dans les années 1650, cette, cette pratique était en pratique, bel et bien, devenue à son terme. Qu'est-ce que ça me faisait comme bonus le système du dénodérgimé dé Modif des réserves nationales, plus 10%. Parce que la dynastie des ottomans a acquis de nombreux esclaves pour sa maison grâce à la pratique du DHM. Les enfants, choisis avec soin, non musulmans, le plus souvent chrétiens des campagnes des Balkans, de 12 à 14 ans, étaient envoyés vivre dans les familles turques pour y apprendre la langue et l'islam avant d'être emmenés à la capitale de l'Empire. La plupart rejoignaient des janissaires. Les janissaires, une infanterie permanente, entraînaient une discipline sévère, tandis que ceux qui faisaient preuve de talent à commander ou montraient des capacités intellectuelles étaient directement enrôlés dans la maison du sultan, comme page où ils étaient éduqués. En cas de succès, ils pouvaient être promus jusqu'au au... Plus au, rang, au, rang, au plus haut poste de l'élite administrative et militaire ottomane Leurs conditions de vie dépendaient du bon vouloir des sultans Ces esclaves, appelés capicularis, se montraient très loyaux Et jouèrent un rôle fondamental dans l'établissement d'un contrôle centralisé de la dynastie sur l'ensemble de l'empire Et est marqué « n'expire jamais » Et là, bam, expiré Tant pis pour moi C'est un événement normal euh, fait par le jeu, j'ai pas mon mot à dire Donc, la question c'est est-ce que 61% ça allait ou pas euh... Ah, ils veulent pas en fait J'avais pas fait gaffe Faut peut-être qu'ils acceptent la paix quand même. On va laisser traîner un petit peu. Après, bah, mais on va commencer à faire un réseau d'espionnage. Euh, même si. Une partie de mes troupes. Va remonter. À ah, quoi qu'il leur reste une armée. Vous deux, vous continuez traquer cette armée. On les attrape. Je crois que je vais les motiver pour faire la paix. 72. Ils se replient, je sais pas où, mais à mon avis, pas dans la bonne direction. Fabriquer une revendication sur... Hormuz et disons sur Maska euh, ou alors euh, ne faisons pas d'autres revendications on donnera à Dawasir ça m'arrangerait que l'Afghanistan fasse la paix je ne peux pas leur imposer la paix je pourrais commencer à avertir euh, la Moscovie, je crois que j'ai déjà averti. Ah non. N'attaque pas tes voisins, les voisins que nous avons en commun, c'est-à-dire la Transoxiane en fait, c'est tout. Vu qu'ils la garantissent, euh, peu de chance que ça arrive. Bon, on va faire la paix malgré ça. Ça veut juste dire qu'on devra les remanger un moment. Peut-être que je pourrais prendre de façon générale toutes les provinces les plus pauvres. Donc, recommence la province que je vais on va la prendre et ensuite un passage jusqu'à d'autres états voilà oups, j'ai cassé la... non, c'est bon Kaliwa est allié à Delhi et Vijayanagara, qui quasiment disparu Delhi par contre ah, un autre truc intéressant ce serait un pont jusque là 63 ou 68-63, on va prendre moins de score de guerre, probablement moins de trucs. On touche le doable central, province que nous souhaitons. Nous prendrons aussi Delhi, et peut-être cette province-là, cette province-là, puis les deux-là, et celle qui est là-haut. Voilà ça c'est bon euh, niveau province qui m'intéresse particulièrement euh, maintenant quelles sont les provinces les moins développées ces trois là ok 80 51 demander une province de plus c'est trop besoin de la paix vite quand même et voilà fonder la compagnie de commerciale des indes 90 j'aurais pu monter plus c'est pas très grave rassemblons nos soldats ce que je voulais, j'ai pas du tout regardé les koas Bahamani et Bengale Bengale pourrait rejoindre est-ce qu'on améliorerait par un pouce nos relations avec eux sans qu'ils ne le fassent pas on pourrait et on va tirer il y a 57, c'est la puissance que j'ai je crois c'est ça, là j'ai 9, là j'ai rien du tout Nogai vous êtes les suivants et votre disparition n'a que trop tardé. Le truc à 67. Euh, commerce au oh, Constantin. Voilà, bon, j'ai plus de sous. Les occupent de partout ils sont alliés à personne je me demande si il faut pas qu'ils attaquent maintenant pour euh, éviter qu'il n'ait la moindre occasion de s'en sortir je pense qu'on ne prendra pas cette province à 17 et qu'on prendra le reste voilà, il faut que je prenne moins Peut-être pas non plus cette province à 11. Allez, ne tarde non plus. Assez logiquement, leur armée s'enfuit. Traquons-la avec une seule armée, ça suffira. Ils sont déjà quasiment complètement assiégés. Je suis désolé, vous arrivez déjà trop tard. Qui le cru euh, Ottoman. Euh, Mamelou plutôt. Il y en a très très peu d'agitation. 48% de sur seulement. Ah, faut que j'attende quand même un peu. Je sais pas pourquoi je suis euh, en négatif. Bon, ceux qui sont en compagnie commerciale, je les comprends, mais ceux-là, par exemple, position et culture non acceptée, ça fait des trucs négatifs. Alors que je suis côté mysticisme, mysticisme, ça donne de la puissance des missionnaires. Ah, la trêve avec, avec l'Autriche. Ils vont jamais finir les réformer. Non, Gujarat, tu ne passes pas. Le truc, c'est qu'il ne faut pas que j'ai trop de sur-expansion. On soixante-dix-huit c'est encore beaucoup il faudrait que j'attende novembre 25 novembre ah je crois qu'il est sorti vrai que Oh, sinon il fera des coupes dans son budget. Bon on va entraîner nos soldats on va dire. Euh, mysticisme plutôt. Plus du prestige. Déjà très haut en prestige mais... Toujours plus c'est bien. on peut reconvertir mais c'est trop dur beaucoup trop dur à moins que j'accepte leur culture astrakien il y en a beaucoup paraît-il culture présente un morceau important je pensais pas que ça représentait une part euh... c'est un seul état on va pas accepter pour un seul état province en quarantaine 54, je me demande si c'est pas encore trop par rapport à ce que je prends. 48, on va dire que c'est bon, ça va dépasser un tout petit peu. Ou alors je prends une province de moins. 43, on va prendre 48. Allez, prenons le risque. Si je suis passé au-dessus de 100. j'ai fini de prendre... Ah, j'ai fini de manufacture. Ils avaient une manufacture. Rôle. Oh là. là, on a beaucoup trop de sur-expansion et ça va durer jusqu'en juin de l'année prochaine. Même look. Ils sont allés à Tlemcen, C'est vrai qu'il me faut une armée pour Hormuz. Tiens, tiens, j'ai perdu le casus belli conquête. Tiens, dis donc, vous m'en direz tant. Combien de provinces ai-je Petit point 340. Ah mince, ça fait des quoi Je pensais pas. Autriche, elle peut pas. Transoxiane, Afghanistan, Delhi, sont tous. Euh... Ah, eux, ils peuvent. On hein, pourra améliorer nos relations. Euh, Qu'est-ce que je disais Il y en a plein qui sont en Hormoz à rejoindre. Ah, ça, ça commence à être embêtant. Ah, Mamelouk a rejoint une province à 34. Il n'y a pas une province côtière dont j'ai besoin de si. Bah, on va la faire euh, comme ça, c'est plus simple. C'est des chikts. Et si on faisait d'autres armées? très longtemps que j'en ai pas fait. J'ai le droit à beaucoup plus de troupes que ce que j'ai actuellement. Ça pourrait décourager des voisins. Très cher pour ce que c'est, en revanche là j'ai. Oh province très intéressant. Disons à notre héritier, à notre héritier, qu'il peut commencer à s'inquiéter. Bon. Ah oui trouve que j'ai soif de sang. <rire> euh, C'est peut-être lié au nombre incroyable de conquêtes que je fais. Hein Qui le cru On va prendre Venise mais on appelle la Bohème. Venise, Siley et est, est Hormuz dans la Coa. C'est-à-dire qu'on pourra pas faire de paix séparée mais est-ce qu'on s'en fiche pas complètement Non on s'en fiche pas complètement, ça complique mais on est toujours beaucoup plus nombreux. Ou alors on attend un peu en espérant que les deux armées que j'ai rajoutées feront peur aux gens. Ce qui me fait le plus peur, c'est le Bengal. C'est si le Bengal rejoint. C'est une grosse armée très éloignée de chez moi. On va déclarer contre la quoi en ciblant. Les mêmes looks, ça fait Trensen et Brunei. Si je cible euh, Hormuz, ça fait Transoxiane. Si je cible Venise, j'aurais Hospitalier, Lorraine et Gênes. Regardez en pourcentage de gens, je crois que c'était plus faible ici. 66, ouais. Attaquons ah, de ce côté-là. Eux, ils ont pas rejoint la quoi et Afghanistan. Voilà, il y a Venise. Et Hormuz, c'est pas grand chose en vrai. Euh, Est-ce qu'on peut compter sur la bohème pour s'acharner sur Venise J'espère que oui. de sympathie pour les rebelles euh, donnons leur c'est quoi c'est quoi sans du cas pas grand chose hein Il y a des gens par là c'est vrai fin du siège de nargent est ce que le Yémen est impliqué non coup de province légitime on pourrait avancer à pas de loup mais quand même avancer sur les conversions vu que ils sont presque autant contents d'être être paganistes que de la seule vraie foi ça a pas beaucoup d'impact mais pour la forme sur terrestre et moins de l'institut de guerre oh ça c'est chouette est-ce que ça agit même en temps de oh ça agit même en temps de guerre, c'est trop fort ce truc. Un fort qui est tombé. Allons nous assurer que Tlemcen ne représente pas une menace. Voyons quand même une armée de ce côté-là, histoire d'être sûr que les choses avancent. Ils ont des bateaux, 28 galères, les miennes sont probablement très très très très loin d'être sur les mêmes standards de qualité. Je les ai faites il y a des années, je les ai faites il y a des années. Je ne sais même pas trop où envoyer mes armées. Hein. J'ai une armée de 17 là. Après tout, Hormuz il va vite tomber. Je sais pas trop comment faire du score de guerre à part en m'étalant. Et je trouve que c'est embêtant de s'étaler parce que c'est long. S'il faut que je sorte Lemsen pour euh, faire du score de guerre. Sortir Brunei, euh, bonjour la galère. Ah, j'ai deux saintes à prendre moi. Madina et Maca, truc. Maca, ah bah c'est la Mecque en fait. Le seul choix possible pour la reine d'Angleterre. Première révolution anglaise. Troupes qui se soulèvent et qui prennent dans les réserves militaires. What? Oh! L'Écosse, je sais pas ce qui lui est arrivé. Mais elle a perdu énormément de terre je, je croyais que c'était bon Elle avait gagné en fait elle perd maintenant Elle n'est pas toujours alliée à la France C'est gros la France Alliée à la France et à Desmond C'est un comble oh, J'ai plein de missionnaires Perdu, le siège de Nargent. Oops, prenons lui. On les attrape, on les attrape. Au revoir Hormose. So de ce côté là c'est aussi gagné. J'ai l'objectif de guerre au moins Non. C'est crime l'objectif de guerre. Je suis en route. C'est une façon facile de gagner du score de guerre. T'en occuper le plus tôt possible, Yamata. Donc, faut il va. Catif. Rare. Ah, rare. c'est fini, mon pote. Tomber. Là je vais me perdre du score des dégâts grâce à Venise aussi Sauf que je n'aurai pas leur capital Donc je vais, je vais stagner Au bout d'un certain pourcentage sur les techs diplomatiques et le prix de la soie augmente ça tombe bien hein, vu que mon objectif est de prendre plein de soie tlemsen toujours pas partant pour faire la paix pourrait aider en envoyant nos canons. Ah, guerre Espagne Naples. Je dis que ça sent la fin pour Naples. Sauf s'ils prennent une seule province, mais... Ça m'étonnerait. Temsen est très gros. Et l'Espagne et le Portugal n'ont pas pris une tonne de provinces. Ah, le fort est tombé. Ok, alors c'est le moment de sortir. De lâcher les mamelouks définitivement. Jusqu'à la prochaine guerre, peut-être qu'ils choisiront de... S'opposer à nous, mais en attendant, ils sortent. Là où on est à un, un stade où je sais plus trop quoi faire pour euh, avancer en score de guerre, peut-être que Brunei est gros, même pas vraiment. On est en guerre contre Siley mais ils sont complètement assiégés. Venise, on ne prendra pas leur capitale. On peut prendre quelques provinces encore, mais ça reste des grignotis. Qu'est-ce qu'on peut demander De toute façon, je peux pas te prendre tant de trucs. On pourrait demander tout ça. Euh... Sachant que ma mission pour prendre l'Egypte Où est-ce qu'elle est, qu elle est là Elle demande tout ça. Mais elle me donnerait des revendications. La Mecque, Taboul, Médine, Tripolitaine, Djerba. Cette région-là. Cette région-là. Cette région-là. Cette région-là. La Crète, je peux pas apparemment. Et tiens, greedy. Ah j'ai déjà fini la mission. Salentin, Malte, Corfu, et jazz, Alger. Ouais je vais avancer sur les missions, j'ai vraiment plein de claims à, à gagner gratuit. J'aimerais bien faire ça. Bengale pourrait rejoindre, Delhi, Oh ouais, mais Delhi ils sont très loin, Gujarat, Caradel, Pays sont tout assez loin. Je peux attendre que les choses se passent sinon. Je vais gagner des points de plus en plus. Il y a des Vénitiens quand même à faire tomber. passer en rouge ils vont s'adapter plus logiquement on a encore de l'avance sur cette tech on d'abord légitimer et après on verra si j'ai encore le quoi pas le colonisateur je pourrais demander une province à hormuz aussi dernier des trois je peux pas la demander parce qu'elle n'est pas assiégée dommage à ah, brunet il arrive de ce côté là pareil logique Bon, allez, ils font traîner. Pas comme si mais tout le monde savait qu'ils avaient perdu. peut bataille navale pour. Euh... Ah, Venise en train de faire un siège. Ils se laissent attraper. Ouh là là, heureusement qu'on arrive. Heureusement qu'on arrive. Ah, il cède. Pas tout ce que je veux, mais... Il tente d'enchaîner de les guerres. Euh, Est-ce qu'on attaque euh, la Lodi Alliés avec personne, trois territoires gratuits, des pays qui ne sont pas du tout touchés par euh, mon expansion agressive, bien que les concernant de près, c'est étonnant. Ou alors on continue en Inde, tout de suite avec Bahamani. Je pense que j'ai une trêve avec euh, beaucoup de gens, pas l'Afghanistan. Si l'Afghanistan aussi, la Transaxiane a une trêve la Moscovie on a une trêve ben, il faut attaquer les pays quand on n'a pas de trêve en fait, surtout euh, il n'est pas indépendant lui. Garanti. lui, on pourrait le faire tomber j'ai toujours pas de frontière avec le Yémen j'en voulais une je ne l'ai pas faite. Gardons une armée. Dans ça, côté aludi. Et redéplaçons des troupes. Qu'est-ce qui finit en premier Moscovie en 36, Delhi en 35. De toute façon, je pense que ça va être Bahamani. Ok. Dernière revendication faite. Ben, J'ai une seule revendication. Cette province est énorme. Si on peut passer à côté, c'est mieux. Bon, allons-y. Ah, ça m'a remis de l'agitation, tant pis. On se fait beaucoup de sous malgré les ma la maintenance de l'armée à fond. Ça c'est très très chouette. Hop, encore du mercantilisme. Ça a quand même des intérêts. Je sais plus quoi exactement. On dit de puissance commerciale. Com de puissance commerciale provinciale et efficacité de l'embargo point de, déc de loyauté des marchands. Ah, c'est vraiment très peu les trucs de marchands. L'important le, le, c'est euh, puissance commerciale province pro enfin locale sur les provinces j'ai une armée qui est restée à Venise je pourrais garder une armée en Europe au cas où c'est par hasard un jour le Yémen décide de te lâcher Sache que j'ai hâte de t'attaquer. Un attrave avec Delhi, Ou alors, je m'en prends à Delhi. Je pas de claim sur eux. Ils sont déjà en train de souffrir face à la transaction. J'ai pris les provinces qui m'intéressaient. Elle est chez moi, oui qui m'intéressait dans cette région-là, donc si par hasard la Transoxiane, à l'Afghanistan diminue pas très vite, euh, c'est pas grave, c'est pas des provinces dont j'ai essentiellement besoin. Euh, on refuse, laissons on laisse débrouiller en passant par où ils peuvent. On va s'arrêter pour cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, on se retrouve bientôt pour le suivant